Bonjour, dans cette séquence, on va voir les variables et les différents types de variables qui existent en Pharo. Donc en fait, il existe deux grands types de variables, les variables locales, qui commencent toujours par convention de nommage par une lettre minuscule. Donc on va voir les différents types de variables locales qui existent. Et la deuxième grande famille, c'est les variables partagées, donc, qui commencent euh, par convention par une lettre majuscule. Et on verra aussi qu'il en existe plusieurs types. Donc on va commencer par les variables locales qui commencent toujours par une lettre minuscule. Typiquement, les variables locales à une méthode. Donc, je vous rappelle, elles sont euh, déclarées entre des, des, des pipes, donc des barres droites. Ici, on a une variable locale qui s'appelle c, qui est locale à la méthode, qui n'existe que pendant l'exécution euh, de la méthode et qui, donc, qui doit toujours commencer par une lettre minuscule. On remarque au passage que tous les noms de classes euh, commencent par une lettre majuscule puisque les classes sont partagées euh, dans le système. Donc, euh, d'autres types de variables locales. Donc, les variables locales, on a par exemple les variables d'instance euh, d'un objet. Elles sont locales à un objet. Donc, ici, il y en a deux, x et y. Et elles doivent toujours commencer par une lettre minuscule. Euh, en tant que variable locale, on a encore euh, les arguments euh, des méthodes, ici. D'accord Donc, on voit que a point le, le a pour commencer, il est en minuscule puisque cette variable, elle est aussi locale à la méthode. Et ensuite, en variable locale, on a également les paramètres des blocs, donc ici, x, 2.x, donc x, c'est le nom d'une variable locale à un bloc, un argument de bloc, pardon, donc ici, elle commence bien par une lettre minuscule. Donc en Pharo on a six variables euh, spécifiques, donc on appelle des variables spéciales, dont on ne peut pas changer le nom, donc c'est des, des mots réservés du langage, hein. pour l'anecdote, en fait, il en existe plus de 50 en Java ou en JavaScript, en Pharo on n'en a que 6. Donc true, false, nil, self, super, existe contexte. Donc on va voir à quoi correspondent ces, ces, ces, ces mots réservés. Donc true et false sont des instances de, de booléen. En fait, true c'est l'unique instance de la classe true et false l'unique instance de la classe false. Nil c'est l'unique instance de la classe undefined object. D'accord Donc true, false et nil sont des objets comme les autres, sauf qu'ils sont instances. C'est l'unique instance d'une classe particulière du, du système. Ensuite, on a trois pseudo variables donc self qui désigne le receveur courant, l'équivalent de zys en java, super qui désigne toujours le receveur courant, mais cette fois, quand on envoie un message à, à travers super, ça veut dire que le, le, le méthode lookup, donc l'algorithme de sélection de méthode, qu'on verra dans, dans une séquence suivante, va commencer dans la super classe dans laquelle est écrit le, le, le mot-clé super. Et this c'est une pseudo-variable qui permet de désigner l'objet qui réifie la pile d'exécution du programme. Donc ça, c'est un concept un petit peu avancé qu'on verra tout à la fin de ce MOOC. Donc pour l'instant, on l'expliquera plus tard. Il faut juste savoir que c'est une pseudo-variable qui existe. Donc maintenant, les variables partagées, les variables globales. Donc on a, pour commencer, toutes les classes. Tous les noms de classes commencent par une lettre majuscule, puisque je peux référencer une classe depuis n'importe où dans le système. Attention, tout ce qui commence par une majuscule n'est pas forcément une classe. Donc ici, je donne un exemple hein, avec Transcript. Donc Transcript, c'est le nom euh, d'un objet partagé dans le système. Tout le monde peut, peut référencer cet objet. Et c'est la sortie standard. C'est l'équivalent de stdout dans d'autres langages. Donc c'est un objet instance d'une classe, mais globalement accessible. Donc son nom commence par une lettre majuscule. Donc on a euh, également les variables de classe. Donc ils sont déclarés ici au moment de la déclaration d'une classe dans class var d'accord Ici, la classe CombineChar définit deux variables de classe, une qui s'appelle composition et une qui s'appelle décomposition ici. Et donc ces deux variables de classe sont accessibles à la fois par les instances de la classe CombineChar et à la fois par les instances des sous-classes de la classe CombineChar. D'accord Donc c'est pour ça qu'on parle de variables partagées, elles sont partagées par toutes les instances de la classe et de ses sous-classes et elles commencent donc par une lettre majuscule. Toutes les deux. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que toutes les variables locales, locales à un objet, locales à un bloc, à une méthode, commencent par une lettre minuscule, et toutes les variables globales, donc les, les noms de classe, etc., commencent par une lettre majuscule.